Mes chers camarades bonjour. Voici 10 maladies les plus rares et les plus étranges du monde. Mère nature est plutôt imaginative quand il s'agit d'inventer des maladies. Elles sont rares certes, mais les maladies étranges et bizarres existent bel et bien. Elles peuvent même nous transformer en arbre, en loup, ou carrément en zombie. En voici 10 qui vont vous donner envie d'aller voir votre médecin pour savoir si vous allez bien. 1. La porphyrie ou « maladie du vampire » Les personnes atteintes ont une peau et des yeux très sensibles aux rayons du soleil. Ils ont mille fois plus de chances de développer des cancers de la peau. Seulement une personne sur un million est touchée par cette maladie. 2. Le syndrome du mort-vivant Il s'agit d'un trouble psychologique. La personne touchée pense alors qu'elle est morte. Elle ne voit donc plus l'utilité de se nourrir, de se laver, de sortir. Les émotions disparaissent également. Cela est dû à une déformation du cerveau. 3. L'allergie au froid. Bon ok, tout le monde est plus ou moins allergique au froid si l'on veut. Mais ces personnes ont des allergies semblables à celles provoquées par l'arachide, par exemple. En clair. Démangeaisons, irritation le tout pouvant mener à la mort dans certains cas. Sortez couvert. 4. La maladie de l'homme arbre. Il s'agit en fait d'une dégénérescence qui touche la peau et fait pousser des verrues. Celles-ci en se développant, finissent par donner à la peau une texture semblable à celle de l'écorce d'un arbre. 5. La maladie de l'homme de pierre. Ici, les tissus musculaires s'ossifient jusqu'à ce que le squelette devienne aussi dur que de la pierre, limitant ainsi les mouvements. L'espérance de vie diminue à 40 ans dans ce genre de cas. Néanmoins, ce sont une personne sur 2 millions qui sont touchées par ce problème. 6. L'éléphantiasis ou la maladie man. Les malades ont généralement une augmentation excessive du volume de leurs membres. La peau finit par s'affaisser et donner la forme qu'on connaît au visage. Mais aussi aux jambes et même aux testicules des personnes touchées. 7. L'hypertrichose, La maladie du loup-garou. Les personnes atteintes peuvent avoir près de 98% de leur corps couvert de poils. Dans certains cas, la maladie est apparue après un traitement pour la calvitie. Le comble. 8. La progéria ou le vieillissement précoce. La progéria est une maladie génétique extrêmement rare touchant les enfants dès la naissance. Se manifestant d'abord avec un retardement dans la croissance. S'ensuit un vieillissement accéléré, perte de cheveux, vieillissement de la peau, ride, fragilisation, athérosclérose, problèmes cardiovasculaires, etc. L'espérance de vie moyenne de vie pour les enfants qui en sont atteints est de 15 ans. 9. Le syndrome de la main tremblante. Comme son nom l'indique, c'est bien la main qui souffre dans ce cas. Les personnes touchées n'arrivent pas à contrôler leur main, elles tremblent, attrapent des objets et les jettent. Un peu comme le syndrome de la tourette. 10. Le picat. C'est une maladie mentale qui donne envie de manger des choses non comestibles comme du plâtre, du plomb, de la pierre, du sable, des poils, etc. Les malades sont un peu comme des drogués en manque quand ils ne mangent pas ce genre de choses. Alors ils en avalent à longueur de journée. Chers camarades, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous serez bien informés sur ces 10 maladies peu connues. Prenez soin de vous.